Good morning, allez-y, d'un, les citroges, vous avez le nom de Mme David, Ben, Fortuna, Mazal, Fritna, et bat Batester. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Michel, contactez le 5 minutes éternel, Nous étudions Massékat, tout votre Péric, Gimel, Mishna Zain, Eizo, Hi, Bochet, Akol, les filles, Hamme, Vaïe, Shere, Hamit, Bayesh, Gam, Rouinota, Keilou, Hin, Shifra, Nimkere, Kama, Aita, Yafa, vekama Yafa, Knas, Shabe, Roladam, Rol, Shere, Shokizba, Torah. On a une Mishnah qui va un peu plus détailler ce qu'on avait appris dans la Mishnah Dalet. On avait déjà tout expliqué à l'oral, maintenant on va le voir qu'en fait c'était écrit dans la Mishnah. Et avec, d'abord j'appelle, notre sujet, de notre chapitre, c'est celui qui viole ou qui séduit une jeune fille, qui porte donc préjudice essentiellement au père, à la fille aussi. Alors il doit dédommager, il doit donner un knas. et la personne avait appris qu'il doit aussi donner le pgam, ce qu'on appelle Nézek, et la bochette et la honte, et peut-être même le tsar aussi, le tsar, on va pas en parler dans le Mishnah. J'explique d'abord, c'est quoi Nézek Tsar, Je avec c'est très simple. Un homme qui cause un dommage à un autre homme, consciemment, il doit l'indemniser sur quatre plans. D'abord, s'il lui a cassé le doigt, il doit lui payer le prix d'un doigt. Comment on fait pour payer le prix d'un doigt, doigt On va au marché des esclaves, on voit un homme avec le même gabarit, 1m80, 85 kg, tel âge, de, ça coûte 1 million tu prends le même et tu le supprimes un doigt, combien il coûte 980 000 ou 950 000 Ben c'est le prix du doigt qui lui manque, un doigt ça coûte ça. Ok Ça c'est nezek ça c'est la douleur qu'il a eu au moment où on lui a enlevé. On prend quelqu'un à qui on doit lui opérer lui ayant amputé le doigt. Combien ça coûte Combien il est à payer pour ne pas, euh, pour, pour ne pas souffrir, qu'on va, qu va lui faire, lui faire une, une... on va l'endormir. D'accord Ça c'est Tsaar ripouille, combien ça coûte de guérir Chevette. Le chômage et bochette la honte. La honte parce que lorsqu'on est claque à quelqu'un en public, en plus du fait qu'on a causé un dommage et qu'il y a une trace de doigt, et qu'en plus ben ça, il y a la honte. Ouais, surtout honte même. La... Donc ça, c'est la boucha. Idem maintenant lorsqu'on viole la fille, la jeune fille, en plus du CNAS qu'il faut lui payer, il faut en plus de ça, il y a la honte sur la famille. Vous imaginez, c'est une famille propre, une famille agréable que tout le monde apprécie. Aujourd'hui, maintenant, les gens, ils l'éloignent, ils ont... Il les garde à l'écart parce qu'en en fait il y a une fille que malgré elle elle a été dévergondée. Peu importe si elle a été séduite ou si elle a été violée. Vous imaginez bien qu'une jeune fille qui a, qui a découvert d'autres choses dans la vie, elle n'est plus aussi pure euh, qu'à l'époque, d'accord Donc du coup il y, a la, il y a la bochette, la honte, ça salit, ça la, la, ça l'honneur, de la famille. Donc il faudra dédommager avec la bochette. La machinelle me dit, tu sais quand euh, En fait le but de la machinelle d'abord, je vous dis l'axiome de base. La Mishnah elle, elle va tout simplement me dire, sache que je vais t'expliquer comment tu calcules la bochette, comment tu calcules le gamme, le fait que le, le, le, le, le membre a été amputé, quel membre, les bétoulimes, la virginité, on va expliquer tout de suite après c'est quoi, et aussi le CNAS qu'il faut payer. Et la Mishnah, en fait, elle va me dire, sache que bochette et bgam, gamme, c'est aléatoire selon chaque personne, tandis que le CNAS, c'est quelque chose de constant chez tout le monde, qu'il faut payer la même chose. C'est l'idée de la Mishnah. Maintenant, on va rentrer plus dans les détails. Et qu'il qu faut comment il faut calculer La Bochette, avec les filles, Amit Bayesh, Amit Bayesh, tout dépend de celui qui fait honte et celle qui encaisse la honte. De manière générale, je ne comprends pas tellement, malheureusement, pas, je ne comprends pas tellement ce que ça veut dire, ces, ces notions, mais je dis ce qui est écrit dans le noir Il y a trois classes. Il y a la haute société, la société moyenne, et la basse société, les Bafo. Et... Et bien, figurez-vous que ça fait plus... On, on, on a une honte plus grande lorsqu'on est humilié par quelqu'un de la moyenne, plus que quelqu'un qui est de la haute ou de la basse. D'accord Dans l'idée, par rapport à la basse société, je comprends tout à fait. Si un clochard dans la rue va me dire, eh hey, toi là, le petit rabbin avec hey, ton gilet, donc... Clochard, clochard, d'accord Ça ne veut pas tellement me faire honte, même si elle tire des choses la honte elle va être moins violente, alors que si c'est quelqu'un de tout à fait normal, qui en plein en pleine rue, il va, il va m'humilier, ça me fait mal. Mais si c'est quelqu'un de très khachouf, euh, alors il va humilier, la, la honte elle est moins forte. Je ne sais pas pourquoi. Et le même principe avec le viol. Si c'est un col blanc qui viole, ça fait moins honte que si c'est quelqu'un de la société moyenne qui viole, et ça fait, et le, le, le société, et la, la classe moyenne, ça fait plus honte que si c'était quelqu'un de la basse société. Quelqu'un de la basse société, c'est un peu logique. On va pas. J'ai du mal à comprendre, je ne peux pas expliquer. Soit parce que j'ai pas de cavote, soit parce qu'on n'a plus les mêmes notions de cavote à notre époque, j'ai du mal à comprendre. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans le d'orage j'ai traduit. Pgam, -gam, c'est le fait d'indemniser le membre amputé en général. Or là, on parle pas d'une femme qui est amputée. On parle d'une femme qui a amputé la virginité. Soit il y a une membrane à l'intérieur de, de chez la femme, que lorsqu'on va lorsqu perforer ça pour la première fois, elle est plus vierge. une canette de coca qu'on a ouverte, ça c'est un autre prix, c'est plus intéressant, même si tout le gaz il n'a pas bougé, c'est plus la même chose, d'accord Alors comment est-ce qu'on fait maintenant pour calculer Parce que si vous allez au marché des esclaves, c'est un peu dur à comprendre, une, une, une servante vierge, est-ce que ça change quelque chose par rapport aux, à ses travaux de servante qu'elle doit laver le parterre ou frotter les vitres Qu'est-ce que ça peut faire ce qu'elle soit vierge ou pas Si il lui manque un doigt, vous comprenez bien, elle va moins astiquer. Mais s'il si lui manque un pied, à plus forte raison, mais s'il mais si manque sa virginité, qu'est-ce qu'elle peut faire Effectivement, il y a quand même une différence. La Mishnah, nous explique, en fait, je traduis d'abord les mots, on va la voir, on va l'estimer, l'évaluer, comme si c'était une une, une une servante vendue, Yafa avec combien elle était bien initialement, en étant vierge, et combien aujourd'hui elle était amputée. D'accord Parce que le fait, pourquoi La Gemara elle explique, en fait, qu'il y a parfois, un esclave fidèle à son maître, et son maître il a envie de lui faire un plaisir, de lui prendre une servante vierge, une pure sang, bien propre, que ce soit sa petite, euh, sa petite, sa petite, sa petite chérie avec qui il va vivre tranquillement avec elle, pure, pas une qui a déjà, qui a déjà trop connu. Il va, lui, voler, voler, voler lui faire, voler, il va vouloir lui faire ce plaisir de lui trouver une betoula, et de Mais ce fait, donc on va partir au marché des esclaves, et effectivement on va prendre plus d'argent pour une betoula. Parce qu'il y a une certaine, une certaine sorte de personnes qui recherchent spécifiquement ce produit. En général, on s'en moque. Votre femme de ménage, vous vous en foutez, si, qu'elle soit vierge, qu'elle soit pas vierge, c'est pas, pas tellement votre problème, si elle a stique, si elle fait le truc. Mais il y a parfois quand même, pour faire plaisir à l'esclave, alors on va rajouter un petit supplément, on est prêt à rajouter un petit supplément, et là c'est le prix exactement que, que coûte la, la virginité de la femme. D'accord Knas, CNAS, c'est quoi CNAS CNAS, c'est l'amende à payer. La Mishnah me dit, eh bien, la dame, elle est équivalente chez tous les hommes. Parce que, Torah, tout ce que la Torah elle a fixé, un prix fixe, eh bien, chavez la dame, c'est équivalent chez tous les hommes. Soit, en fait, à la différence des deux cas précédents, des deux dédommagements, des deux, des de la bochette et du bgam, que ça dépend de chaque personne selon ce qu'il vaut. La honte, est-ce qu'elle sera plus forte La virginité, chez une femme qui est plus agréable, j'imagine qu'à la journée ça, ça coûte encore plus cher que je suis une femme que de toute façon elle était pas attirante. Donc avoir, tandis que le CNAS c'est une constante, quel que soit le rang, quel que soit l'allure, la, quel que soit, on en paye tous le même prix parce que tout ce que la Torah elle fixe un prix, ça s'appelle un CNAS, et que et on va pas se dire ah "mais s'il faut payer un CNAS, si on t'a dit de payer un KNAS, par exemple 30 pour un esclave qu'on a tué, euh, ça c'est pour un esclave qui est en bonne santé, mais un esclave qui est sur chaise roulante. Non. Tout ce que l'auteur a fixé à un prix fixe, c'est le même prix constant pour tout le monde, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine ça tout,